Qui est le président de la République, M. Macky Sall? Euh, le président du conseil rural Oumardem. Euh, par rapport à mon conseil rural, il y a une communauté qui est sol. La communauté est Le président de république est originaire. Son village est originaire.